Bonjour Corinne Spilvois, me revoilà pour le 19e jour de ce challenge vidéo sur 30 jours. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a priori ne semble pas directement relié au génie. Et pourtant, si vous voulez oser pleinement vivre votre génie, alors c'est un sujet parfait. Je vais vous parler de l'abondance et plus particulièrement de l'argent. Évidemment, les croyances sur l'argent sont nombreuses, très très nombreuses. Certains veulent beaucoup d'argent, d'autres voient l'argent comme une plaie. Et à vrai dire, pour les chrétiens, dont je fais malheureusement partie, ou heureusement, enfin ça n'a pas d'importance, l'argent représente souvent quelque chose de satanique. Si on le regarde à travers les sept péchés capitaux, euh, on pourrait voir relier l'argent à chacun de ses péchés. Plus particulièrement l'orgueil et la luxure, mais en fait tous. Peter Koenig est l'auteur du livre « 30 mensonges sur l'argent » et il a fait des recherches sur ce thème, notamment, notamment sur le thème « de l'argent et la sécurité. Par exemple, la sécurité d'avoir de l'argent à la banque ou la sécurité de ne manquer de rien sous prétexte qu'on a l'argent. Pourtant, si l'on y regarde bien, si on relie l'argent à la sécurité, ça veut dire que l'on donne à l'argent le pouvoir d'être sécure ou de ne pas l'être. Et donc, indirectement, que notre bonheur dépend d'un élément extérieur, l'argent. Or, nous pouvons être heureux avec et sans argent. J'ai d'ailleurs été à une conférence d'Isabelle Bourgeois récemment, qui est à l'origine d'un site qui s'appelle « planetpositive.org » Elle a énormément voyagé et elle nous rapportait que les pays où les gens sont a priori les plus heureux sont souvent les pays pauvres. Non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils ont moins de soucis d'un autre ordre. Et évidemment, il ne faut pas en détruire que l'on doit être pauvre. Pas du tout, pas du tout. Mais voyons plutôt comment vivre heureux avec l'argent. Être dans l'abondance sans en être dépendant. Sur un autre sujet, vous avez peut-être remarqué que actuellement, la plupart des gens aisés financièrement sont relativement peu intéressés par le bien-être général. Bon, Quoique de mon point de, vue, point de vue, on voit de plus en plus de changements dans ce sens. Mais imaginez, que se passerait-il si des personnes qui s'intéressent au bien-être de tous avaient de l'argent Y aurait-il un changement J'en suis convaincue. Je suis vraiment convaincue qu'il y aurait un énorme changement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite explorer l'abondance. Notamment parce que je veux réaliser mes rêves et que l'argent est un moyen pour les réaliser. Par exemple, je rêve de créer de grandes œuvres d'art collectif. Pour montrer la richesse de l'union, pas seulement parce que l'union fait la force, mais aussi parce que la capacité de créer ensemble dépasse de loin, très très loin même, la création d'une seule personne. C'est pour cette raison que j'ai décidé que demain, je vais créer une vidéo artistique sur le thème de l'argent. C'est une première pour moi et je suis un peu curieuse de ce qui va se passer. Mais je vous invite à venir demain pour voir cette vidéo. Et si vous le souhaitez en attendant, mettez des commentaires sur les croyances que vous avez sur l'argent. je vous dis au revoir, à demain